Bonjour Lulou, je suis toujours à Paris dans un restaurant et cette fois-ci, je voulais partager avec vous un, un événement qui est pour moi assez important. Mais avant tout, je voulais juste vous demander, pensez toujours à vous tenir informé, pensez toujours à vous former régulièrement car rien n'est acquis. Champagne voilà, voilà, vous avez déjà entendu, vous ne le voyez pas. Vous non, allez le voir, il a, il a hâte, il a hâte de venir sur ma vidéo, je vais vous montrer, mais ouais, je vais vous expliquer. Ouais, parce que vraiment, c'est un mec génial. Si attendez, attendez. C'est la police, il, vous pas Il ce a mec, tellement là. hâte. Je suis en présence des top conférenciers professionnels français, <rire> membres de l'association française des conférenciers professionnels. Et quand bien même on est professionnel, on se rencontre régulièrement. Pour en effet continuer à apprendre, à se former et à partager des expériences mutuelles. Allez, je vous montre parce qu'elles sont impatientes. Allez, salut ouais, les allez, amis Les conférenciers professionnels de France, vous voyez, ouais. on se prend tous au sérieux quoi ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, Allez, je vous dis à demain <rire> et salut. merci d'être là. Ciao ah.